Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le troisième de cette série consacrée à un graphisme alternatif, mon mémoire de fin d'année, et aujourd'hui je vais développer mon deuxième grand point, c'est-à-dire la dépendance. Pour commencer, j'aimerais rappeler la définition de la liberté. Selon l'usuel trésor de la langue française informatisée, l'explication est la suivante. Correspond à libre, état de celui de ce qui n'est pas soumis à une ou des contraintes externes. Je parle également de dépendance. Celui-ci indique cette explication, être dans, sous la dépendance de quelque chose ou de quelqu'un. Vient alors un approfondissement, sommes-nous soumis, en tant que graphiste, à des contraintes externes qui nous rendent dépendants Il me semble que oui, reste maintenant à les définir. En premier lieu, la rémunération. En effet, j'espère n'apprendre rien à personne, mais si nous travaillons à la base, sans compter l'aspect de l'amour de la tâche, cela a pour but d'obtenir une rémunération. Selon le glossaire Larousse, la définition du travail de manière simple est « activité professionnelle régulière et rémunérée ». Si nous ne rendons pas les projets, nous ne sommes pas rémunérés, et par conséquent, nous ne pouvons assouvir nos besoins primaires ou physiologiques que sont se loger et s'alimenter selon la théorie de la pyramide d'Abraham Maslow, psychologue américain humaniste. C'est la première dépendance que nous avons, en tant que graphiste, mais également, plus en général, en tant que membre de cette société capitaliste. Une société où le système économique est caractérisé par la propriété privée, des moyens de production et la liberté de concurrence. Nous allons dire que nous nous soumettons à ce premier ordre. Arrive une deuxième contrainte, plus technique, les logiciels. Avec l'avènement de la technologie numérique, l'industrie créative a connu une évolution significative de ses pratiques professionnelles. Pour comprendre les logiciels les plus couramment utilisés dans le domaine, j'ai mené une enquête auprès d'une dizaine de professionnels de différents secteurs tels que les directeurs d'agence, des graphistes et des illustrateurs indépendants. Les résultats de l'enquête montrent que les logiciels de la suite Adobe sont largement utilisés par les professionnels. Elisabeth Chomeau, directrice de production de l'agence ARICI, spécialisée dans le B2B, a déclaré « On travaille avec tout ce qui est de la suite Adobe, donc euh, des grands classiques Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, After Effects, Dreamweaver, tous les, tous les logiciels classiques. » De plus, d'autres logiciels tels que Photoshop sont utilisés pour les étapes de création préliminaires, comme l'illustration à main levée, comme c'est le cas pour l'illustrateur Claude qui utilise Photoshop et son carnet de croquis.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 Et je le fais toujours un peu, enfin si on fait des maquettes, par exemple pour les livres, etc. Il y a quand même toujours le côté manuel, et ce que j'aime bien aussi, le, le montage, les etc. Le recours au numérique est devenu un incontournable dans le domaine de la création graphique. Les professionnels de cette industrie se sont adaptés à l'utilisation de logiciels numériques pour réaliser leurs tâches. Les logiciels les plus utilisés sont Photoshop, Illustrator et InDesign pour la suite Adobe. Corel Draw pour le dessin sur tablette, Blender et Cinema 4D pour la 3D. Les créatifs préfèrent pour la plupart des machines Mac. Les avantages apportés par ces outils numériques, tels que la rapidité de travail, ont conduit à l'adoption de ces technologies. Cependant, ces outils ont également introduit de nouvelles problématiques à gérer pour les professionnels, comme la demande croissante de modifications en peu de temps. Nous arrivons maintenant à ma première sous-partie consacrée aux logiciel propriétaire. Les logiciels cités par ces professionnels sont majoritairement des solutions propriétaires. C'est-à-dire des logiciels qui appartiennent à une entreprise ou une organisation spécifique et qui ne sont pas disponibles pour distribution ou modification par d'autres utilisateurs. Cela signifie que le code source de ces logiciels n'est pas accessible au public et qu'il est généralement protégé par les lois sur la propriété intellectuelle. En achetant ou en souscrivant à un abonnement pour un logiciel propriétaire, les utilisateurs ont le droit d'utiliser ce logiciel, mais ils n'ont pas le droit de voir ou de modifier le code source du logiciel. Cette restriction est dictée par les conditions d'utilisation de la licence et en adéquation avec la définition de ce type de logiciel propriétaire sur le site technoscience.net. Acheter un logiciel propriétaire ou le louer nous confère le droit d'utilisation, mais en aucun cas le droit de voir ni toucher au code du dit logiciel. Le site Sokeo nous indique que de nombreux logiciels sont propriétaires, malgré qu'ils soient plutôt grand public et utilisés par une majorité de personnes. Il y a notamment iTunes, Windows, macOS, Google Earth, Unix, Adobe Flash FlashPayer, Microsoft Word, etc. En tant que créatif et créateur d'images, les logiciels jouent un rôle crucial dans notre processus de création en nous permettant de connecter notre pensée créative à la technologie de l'ordinateur. Ces outils de traitement de l'image sont des interfaces qui nous permettent de capturer, stocker et manipuler des données visuelles numériques pour atteindre les objectifs créatifs que nous souhaitons. La sauvegarde de ces fichiers est une étape cruciale de la production de contenu numérique car cela permet de conserver des copies de travail pour pouvoir être réutilisées ultérieurement ainsi que pour éviter les pertes de données. Pour cela, les logiciels utilisent des mécanismes de codage pour stocker les informations de manière efficace et y ajoute des extensions qui permettent d'identifier le format de fichier. La pratique de la sauvegarde des fichiers est d'une importance cruciale pour maintenir la continuité de la production de contenu numérique et éviter tout type de perte de données. Une extension de fichier est une partie d'un nom de fichier qui se trouve après le point. Celui-ci indique quel type de fichier il s'agit. Par exemple dans le fichier document.txt, .txt est l'extension de fichier. Les extensions de fichiers sont souvent utilisées pour indiquer au système d'exploitation et aux autres logiciels quel type de fichiers ils sont et comment ils doivent être ouverts et utilisés. Il existe de nombreux types d'extensions de fichiers différentes qui peuvent être des documents, des images, des vidéos, des fichiers audio et plus encore. Les extensions de fichiers courantes incluent TXT, PDF, JPEG, PNG qui sont tous des formats largement utilisés et partagés. Certaines extensions de fichiers sont propriétaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont accessibles qu'aux utilisateurs disposant de logiciels appropriés. La définition, selon le site MaxiScience, est celle-ci. Le format propriétaire, aussi appelé format fermé en opposition au format ouvert, est un format de données. Le propriétaire de ce format possède ainsi un avantage de taille, il est le seul à en posséder les secrets de fabrication. Concrètement, pour l'utilisateur, cela signifie qu'il est obligé d'avoir le logiciel adéquat pour ouvrir le document. Les extensions de fichiers sont un mécanisme utilisé pour identifier les types de fichiers informatiques et pour indiquer au système d'exploitation et aux autres logiciels comment traiter ces fichiers. Elles constituent une partie cruciale de la gestion de fichiers numériques et de la compatibilité logicielle. Parmi les extensions propriétaires les plus courantes de chez Adobe, on retrouve PSD pour les fichiers créés avec Photoshop, AI pour Illustrator et INDD pour InDesign. Ce sont des extensions que les graphistes ont sûrement déjà vu passer devant leurs yeux plus d'un millier de fois. Un autre inconvénient lié à l'utilisation de ces extensions propriétaires est leur compatibilité limitée avec d'autres logiciels ou systèmes. Cependant, certains formats de fichiers, également connus sous le nom de formats propriétaires, sont exclusifs à certaines applications ou logiciels spécifiques et ne peuvent être ouverts ou modifiés que par ces applications. Cela peut créer des problèmes pour les utilisateurs qui cherchent à accéder à leurs documents depuis des logiciels différents ou qui souhaitent collaborer avec des utilisateurs utilisant des logiciels différents. Les utilisateurs peuvent être limités dans leur capacité à collaborer avec d'autres personnes ou à utiliser ces extensions de manière efficace dans un environnement de travail étant donné que ces extensions propriétaires peuvent être difficiles à intégrer dans d'autres logiciels ou systèmes. Cela peut limiter leur utilité et créer des obstacles à la collaboration efficace. Par exemple, le format WebP qui d'après l'agence Web and the Design a été créé par Google pour remplacer les différents formats d'images standards JPEG, PNG, GIF, TIFF, et optimiser la vitesse de chargement des sites web ne fonctionne pas sur InDesign et n'est pas pris en charge par défaut sur Photoshop. Il est donc nécessaire de télécharger un plugin pour pouvoir travailler avec ce format. J'ai également eu la surprise de ne pas pouvoir importer de fichiers au format HEIC sur Illustrator. HEIF, High Efficiency Image Format, et HEIC, High Efficiency Image Coding, sont des formats d'images créés pour remplacer les formats d'images couramment utilisés, tels que JPEG et PNG. Ils permettent de compresser les images sans perte de qualité, ce qui permet de stocker plus d'images sur un appareil ou de les envoyer plus rapidement. Ces formats sont principalement utilisés sur les appareils iOS d'Apple et sont devenus de plus en plus courants sur les appareils Android récents. Selon moi, un des avantages et ou inconvénients de nos métiers créatifs est que nous pouvons travailler en collaboration à plusieurs. Je peux travailler seul sur un projet, ou bien le partager avec quelqu'un pour une intégration web, dans une vidéo, dans une 3D, etc. En outre, pour les professionnels créatifs qui travaillent en collaboration avec d'autres, il est important d'avoir accès aux mêmes outils et aux mêmes versions afin de minimiser les problèmes de compatibilité. Outre ces considérations techniques, il convient également de souligner les coûts financiers liés à l'acquisition de ces licences. En décembre 2022, les coûts annuels pour l'acquisition d'une licence de la suite Adobe Creative Cloud, qui permet l'utilisation d'une vingtaine de logiciels parmi les 70 proposés, peuvent atteindre les sommes élevées de 720 euros pour les particuliers, 881 pour les PME, et 234 euros pour les étudiants et les enseignants pour la première année, avec une augmentation à 359 euros pour les années suivantes. Ces coûts, qui peuvent atteindre le prix d'un ordinateur, peuvent s'avérer être une charge significative sur le long terme pour les indépendants et les étudiants. En outre, ces coûts ne prennent pas en compte d'éventuels achats supplémentaires de licences, tels que pour les banques d'images, autres matériels associés, ainsi que les taxes. Sur une période de 5 ans, ces coûts peuvent atteindre près de 3600 euros pour un indépendant. Ainsi, pour finir, un dernier inconvénient, les extensions propriétaires peuvent être obsolètes ou abandonnées par le développeur, ce qui peut poser des problèmes pour les utilisateurs qui en dépendent. Les utilisateurs peuvent être exposés à des risques de sécurité si l'extension n'est pas mise à jour régulièrement ou si elle contient des failles de sécurité non corrigées. Nous venons de voir qu'il existe des avantages et des inconvénients à utiliser un format propriétaire. Il est donc important pour les créatifs et les créateurs de comprendre les implications de l'utilisation de ces formats propriétaires et de prendre en compte les considérations de compatibilité et de partage lors du choix des formats pour leur projet. Nous arrivons à présent à ma deuxième sous-partie consacrée au monopole. En tant qu'utilisateur d'outils informatiques, nous sommes soumis à une hiérarchisation de dépendance. Nous dépendons tous des ordinateurs et des appareils que nous utilisons quotidiennement. Mais cette dépendance s'étend également aux systèmes d'exploitation qui les font fonctionner. Les ordinateurs sont généralement livrés avec un système d'exploitation préinstallé comme macOS pour les ordinateurs Apple ou Windows pour les ordinateurs Microsoft. Ce qui signifie que nous sommes déjà dépendants de ces systèmes d'exploitation pour utiliser nos ordinateurs. Cependant, cette tendance ne s'arrête pas là. Nous sommes également dépendants des logiciels et des applications que nous utilisons qui eux-mêmes peuvent avoir des dépendances en termes de système d'exploitation ou de matériel. Ainsi, il est possible de parler d'une chaîne de dépendance qui va de l'ordinateur à l'utilisateur final en passant par les différents niveaux de logiciels et de systèmes d'exploitation. Il est important de prendre en compte cette hiérarchie de dépendance lorsque l'on utilise des outils informatiques car elle peut avoir un impact sur la flexibilité, la performance et la sécurité de notre environnement informatique. Mais est-il acceptable d'être totalement dépendant d'un outil, quel qu'il soit cela dépend de plusieurs facteurs, comme la fiabilité de l'outil, sa flexibilité et sa capacité à s'adapter à nos besoins. Si un outil remplit ces critères de manière satisfaisante, il peut être acceptable de dépendre de lui. Cependant, il est important de prendre en compte les risques associés à cette dépendance, comme le fait de ne pas avoir accès à d'autres solutions. Bien qu'un outil soit utilisé énormément par la communauté, pour vous nous laisser un monopole qu'à une ou deux applications Peut-on faire confiance à une entreprise alors que celle-ci possède une grosse part de marché d'un secteur Depuis le 31 décembre 2020, date de fin de vie, Adobe ne prend plus en charge Flash Player comme annoncé en juillet 2017. Peut-on lire sur le site d'Adobe consacré à la fin de son programme Flash Player Adobe Flash Player est un plugin de navigateur web qui permet de lire des contenus multimédia tels que des vidéos, des animations et des jeux en ligne. Il a été largement utilisé dans le passé, mais il a été progressivement remplacé par d'autres technologies plus modernes comme le HTML5 et WebGL. L'arrêt prévu de Flash Player et du format Flash a causé une véritable perturbation sur Internet. La plupart des utilisateurs ont accepté la situation et ont décidé de faire le deuil du logiciel et de son célèbre format. Cependant, D'après un article de Fun Android, d'autres ont refusé de reconnaître que Flash Player avait atteint la fin de sa vie et ont demandé à Adobe de maintenir une version open source afin que la communauté de fans puisse corriger les nombreux bugs et assurer la durabilité de ce patrimoine du web. Une pétition a même vu le jour, réunissant plus de 900 signatures sur la page GitHub, selon le web développeur Joa Linsten, la personne qui a lancé la pétition. Flash a été bien trop important pour être ainsi écarté. Flash est une partie essentielle de l'histoire du développement d'Internet. Son extinction signifie que les générations futures n'auront pas accès aux vestiges de notre passé. Adobe est une entreprise qui a profondément marqué Internet grâce à l'utilisation de ses solutions par un grand nombre de personnes. Cependant, récemment, une autre affaire a suscité beaucoup de discussions et de questions dans le monde du design d'interface. Adobe a en effet acheté Figma, un outil de prototypage et de design collaboratif, qui est un concurrent direct de l'application Adobe XD, l'outil de design d'interface d'Adobe, pour la modique somme de 20 milliards de dollars d'après le journal The Verge. Les utilisateurs et les professionnels du design se demandent comment cet achat va affecter l'industrie et quelles conséquences il aura sur le choix des outils de design. Dans une vidéo intitulée « Les tendances design pour réussir en 2023 », le designer d'interface utilisateur Bastien Mareko évoque les différentes questions que peuvent se poser ses comparses en ce qui concerne l'avenir de Figma maintenant que ce dernier a été racheté. Il fait remarquer que le projet possède désormais plus de moyens et qu'il commence à faire de plus en plus de mises à jour, ce qui est prometteur. Cependant, il présente également d'autres logiciels pour répondre aux peurs de certains utilisateurs, notamment en ce qui concerne le prix ou la saturation de l'espace de stockage proposé gratuitement. Il se demande également si Figma va rester gratuit, s'il va être ajouté à la suite Adobe à travers le Creative Cloud, s'il va fusionner avec Adobe XD ou si Adobe va abandonner son logiciel Adobe XD. Cet achat a soulevé de nombreuses interrogations sur les motivations d'Adobe et sur l'avenir de Figma et d'Adobe XD et il est certain que cette affaire continuera de susciter de nombreuses discussions et de faire l'objet de nombreuses analyses dans les mois à venir. Le 25 janvier 2023, Microsoft a connu une interruption de ses services, ce qui est malheureusement assez courant dans le domaine du web. Cependant, cette panne a été particulièrement impactante car elle a touché la suite Office 365 qui utilise la méthode du phoning home pour vérifier l'authenticité des logiciels. Cela a entraîné une panne générale des services, empêchant de nombreuses personnes de travailler. Outre ce problème, un rapport allemand a révélé que Microsoft 365, sur le cloud, ne respecte pas les exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD, en raison de la présence de flou dans les contrats. Les autorités allemandes doivent exprimer leur mécontentement face à cette situation. Nous arrivons maintenant à ma dernière sous-partie consacrée au GAFAM. En explorant plus en profondeur le sujet de la dépendance des graphistes aux logiciels fermés, il est important de souligner que notre liberté d'utilisation des services numériques est souvent limitée par les entreprises qui en sont propriétaires. Des exemples concrets de cette limitation peuvent être vus dans des situations où des utilisateurs ont été bloqués sur des plateformes comme Instagram ou YouTube pour des raisons qui peuvent sembler arbitraires. Il est également important de souligner que ces entreprises ont un pouvoir considérable sur le contenu qui est diffusé sur leurs plateformes et peuvent exercer une censure sur les créations des artistes. Cela soulève des questions sur la liberté artistique et la liberté de création sur les plateformes en ligne, ainsi que sur l'influence des entreprises sur le contenu qu'elles permettent ou non de diffuser. En plus d'avoir été bloquées pendant un moment sur YouTube, j'ai également été bloqué sur Instagram alors que je venais de créer le compte « rencontre euh, underscore Alex ». On dirait bien que ça devient une habitude pour moi, mais je ne suis pas le seul. Même la marque de luxe, VTMTS, a profité d'un post Instagram le 5 janvier pour réagir au fait que leur nouvelle campagne en collaboration avec l'artiste musical Jonah Almost, venait de se faire bloquer pour violation des règles de la communauté de la plateforme. Instagram est une plateforme appartenant au groupe Meta, enseignement Facebook, qui possède également WhatsApp, Facebook, etc. J'ai eu peur de me faire bloquer par Spotify lors de la sortie du 9e épisode de mon podcast, une analyse de l'album V du rapport Vald, dans lequel je partage la pochette de son album. En effet, l'artiste a vu son album être supprimé de Spotify, car sur la cover faite par le graphiste Romuald, Libitum, il y avait un QR code qui amenait sur le site de vente en ligne du label de l'artiste. En profondeur, la suppression de l'album de Vald par Spotify et la suppression d'une de ses vidéos sur YouTube mettent en lumière les limites imposées par les plateformes numériques aux artistes et à leur travail. Le fait que l'album ait été retiré en raison d'un QR code sur la couverture relié à la direction artistique de son album qui reprenait les codes du pass sanitaire et que la vidéo ait été censurée pour son ce contenu, suggère que ces plateformes ont le pouvoir de contrôler et de censurer le contenu créé par les artistes. Plus récemment, c'est Twitter qui a fait couler de l'encre. Le rachat de Twitter par Elon Musk a suscité de nombreux débats en raison des potentiels inconvénients qui pourraient en découler. Tout d'abord, il y a des craintes quant à la transparence de l'entreprise et à la liberté d'expression des utilisateurs. La plateforme a interdit la possibilité de partager des liens vers d'autres réseaux sociaux, notamment Mastodon. Elle a également fait fermer le compte officiel de Mastodon sur Twitter. Cette décision de Musk est considérée comme inquiétante par les utilisateurs et les autorités car elle remet en question la liberté d'expression sur le réseau social. Mastodon est un réseau social open source qui est considéré comme une alternative à Twitter et a gagné en popularité ces derniers temps. Les utilisateurs s'inquiètent de cette décision qui pourrait être le signe d'une censure croissante sur Twitter. Il y a des craintes que le rachat de Twitter par Musk désavantage les petits développeurs et les startups qui sont en concurrence directe avec les entreprises de Musk. Ces craintes sont alimentées par le fait qu'il a récemment bloqué le partage de l'API Twitter, une interface logicielle qui permet de connecter un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités. La plateforme, qui a connu de nombreux changements soudains et sans explication, met en péril les différentes communautés de graphistes qui s'y trouvent et qui utilisent cette plateforme pour promouvoir leurs travaux et partager du contenu. Parmi les membres de cette communauté, on peut citer le collectif Black Hat, le motion designer Justin Buisson, les typographes Émilie Viscano et Alexandre Créquet, ainsi que le magazine 99 références. Ces changements ont des conséquences importantes sur la visibilité. De son côté, les créateurs de contenu sur YouTube ont également connu des rebondissements importants. Depuis des années, le critique de cinéma Durandal se plaint de la plateforme estimant que l'instabilité et les changements constants de l'algorithme ainsi que les blocages abusifs des vidéos ont un impact considérable sur la visibilité, ses vues et donc sur sa rémunération. Le 23 janvier 2023, un autre vinéaste critique de cinéma, Intercut, a publié un fil de discussion sur Twitter pour exprimer son immense désarroi suite à la suppression de sa chaîne YouTube. Intercut, « Intercut, c'était 90% de ma vie, c'était mon projet futur, professionnel, tout ce qui me faisait avancer. Le fait que YouTube m'enlève ça, sans essayer de résoudre le problème, me tue. » Indique le cinéaste après avoir perdu sa chaîne à 45 000 abonnés, représentant des années de travail et des heures de contenu réduits à néant. Un autre youtubeur cinéma, Jean-Baptiste Toussaint, de la chaîne à plus de 500 000 abonnés, Thales from the Click, a vu une de ses vidéos supprimées, car celle-ci raconte l'histoire de Kurt Cobain et de son suicide, ce qui n'a pas plu à la plateforme qu'il a supprimée pour non-respect du règlement relatif à l'automutilation. Le créateur a réagi via un post Twitter où celui-ci se questionne « N'est-il désormais plus possible de raconter l'histoire Faut-il la modifier en lui inventant une autre mort ?» Il est également important de souligner que ces entreprises appartiennent souvent aux fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, 5 géants du web dominant qui ont une grande influence sur notre vie numérique quotidienne. Cette situation est d'autant plus préoccupante lorsque ces entreprises ont un pouvoir considérable sur les services numériques auxquels nous avons accès. Enfin, l'utilisation de services fermés peut également être risquée en termes de sécurité et de confidentialité. Dans l'espoir de ne plus être dépendant de ces géants, des initiatives comme la campagne Dégouglisons Internet de l'association Framasoft ont été lancées visant à promouvoir l'utilisation d'outils libres et open source en tant qu'alternative viable. Il peut être donc préférable pour les graphistes de rechercher des alternatives, cela permet de reprendre le contrôle de leur création. Se pose alors la question de notre dépendance vis-à-vis -vis de ces logiciels, existent-ils des alternatives Et nous verrons la suite dans le prochain épisode, qui sera le troisième grand point de mon mémoire consacré aux alternatives.